Et si tu ne likes pas et tu n'y abonnes pas, ton compte mangeant, euh, ça va être surpris. Mais et yo les gars, j'espère que vous allez tous bien. Et moi très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer par un nouveau tuto. Ce tuto, je vais vous montrer comment rendre Minecraft dans, euh, dans, dans, dans le réalistique. Comme, euh, comme magnifique. D'abord, il faut aller dans le Play Store. Ici, ici vous, vous ici vous écrivez realistic Chatter mode et vous cliquez sur le premier et vous l'installez. Ici, il faut attendre quelques minutes ou bien quelques secondes. Désolé les gars, excusez-moi. Et après qu'il euh, qu est installé, il faut l'ouvrir. Voilà. Ici, vous choisissez lequel vous voulez et moi je vais faire vous faire télécharger ici. Vous, ici, vous, vous choisissez laquelle vous là. Ici, vous choisissez laquelle vous voulez parce que les tous sont les mêmes. Et, et moi, je vais choisir celui-là et B. Sader. Je vais cliquer dessus. Ici, je vais et, ici. Vous cliquez sur download. Ici, vous cliquez sur. Autoriser encore des annonces. Je ferme. Ce... Ok, ici vous cliquez sur OK. Oh. Et après vous fermez. Ici, ici Ici vous cliquez sur Open. Ici, si vous avez deux applications, vous cliquez sur Minecraft, par que c'est que pour Minecraft. Voilà. Quoi J'ai cliqué sur Minecraft. Oh. Ici, voilà ici vous faites ici ça va être importation démarrée. voilà vous cliquez sur, sur... non pas sur... paramètres ici vous cliquez dans Réseau global. ici voilà, voilà, et voilà, abissadeur. Je vais désactiver celui-là parce que j'aime beaucoup. Et vous cliquez sur A cliquez sur activer. Ici. Vous, ici vous fermez. Ici. Jouer, créé, créé. vous faites créer nouveau, créer un nouveau monde. Ici je, veux, ici, je veux faire créatif, paisible. Paisible, ça veut dire il va pas être démonstré. Voilà, ici, vous allez dans le parc de, de, de ressources. Ici, moi, je veux activer celui-là. Ici, vous avez Ebay Chader et si vous l'activez dans votre monde. Ici, vous cliquez sur créer. S'il vous plaît, les gars, likez et abonnez-vous jusqu'à 1000 abonnés. Si, si j'ai 1000 abonnés, c'est 100% sans j'aurai avoir l'onglet communauté. Parce que je vais avoir l'onglet communauté. S'il vous plaît, je vais avoir 1000 abonnés. Et, et supportez-moi avec un, avec un abonnement. vous plaît, mettez des commentaires pour dire ce qui est fou est ce qu'il a marché ou non et s'il n'a pas marqué voilà ça rejoint des ressources ça peut être lent bon. voici les gars regardez les gars Regardez les gars. Ici vous voyez le village. Pour les villages, mmh. ils sont <truits> stupide message. Stupide. <truits> Ici regardez pour le village, ça ressemble ah. ça ressemble comme un, un vrai village. Hein? Ah. Voilà. Salut, Salut, monsieur. Salut monsieur, ça va? Salut monsieur le villageois, ça va? La une vidéo vous est le village TNT. Ici, ce tutoriel c'est pour euh, c'est pour, euh, pour les Android et encore les stupides messages que j'ai jamais vu dans ma. Ok, continue. Voilà les villages. Les gars, les gars, ça va pas, ça va pas marcher le tutoriel. Il faut recommencer, il faut recommencer la vidéo et ça va marcher. S'il vous plaît, likez et abonnez, likez et abonnez-vous. Pour autre vidéo, abonne-toi s'il pl vous plaît. Ok, je vous retrouve dans une autre vidéo.